Évidemment, à deux ce serait beaucoup plus simple bonjour bienvenue à tous et bienvenue sur notre chaîne road trip camping car moi c'est fabrice aujourd'hui je vais terminer la partie toit Comme vous pouvez le voir j'ai déjà bien avancé sur le toit étant donné que j'ai profité des quelques jours de soleil pour terminer avant qu'il pleuve trust you. rives, pignons iront comme ceci Évidemment, à deux, ce serait beaucoup plus simple. Et voici nos vis avec le chapeau pour l'étanchéité, pour fixer nos bacs aciers sur le toit, sur mon contrelassage que j'ai effectué préalablement.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 Ce morceau-là, j'ai décidé de ne pas le mettre pour vous montrer quand même un peu les fixations. Donc, on a nos vis, nos vis spécialement pour avec une vis tarot pour percer la tôle, la casser et notre étanchéité. Mon étant terminé, la prochaine étape sera évidemment de faire le bardage pour pouvoir après mettre terminé avec mes rives pignon. Voilà, comme vous avez pu le voir, mon toit est terminé. Donc, euh, nous, on a choisi le RAL5008, qui est un peu un gris bleuté, qui fera très joli. Donc, voilà, le prochaine étape sera le bardage. Donc... Euh, notre bardage posé jusqu'à ce niveau là il y aura évidemment nos rives pignons qui viendront recouvrir un peu le bardage et fermer ceci